Bonjour à tous, ici Vincent, je suis cultivateur en Or-Charente. Aujourd'hui, je vais vous parler comment je désherbe le blé. Un peu de gaillets qui sont très concurrents du blé. Un pied de gras c'est 1500 graines, soit 1500 pieds si on le laisse grainer et on perd 37 quintaux hectare. Alors, voici comment j'explique sur Twitter comment je désherbe mon blé et pourquoi. Alors après avoir identifié les adventices et leur nuisibilité, je choisis mes produits en fonction de ces adventices, parce que les produits n'ont pas tous le même champ d'action. Je vous fais suivre des liens dans la description sur Arvalis et le site d'Infloweb pour déterminer les nuisibilités. Alors je regarde la météo pour déterminer le créneau de traitement il y a des spécificités à respecter 19 km h maximum pour éviter les dérives hors du champ 5 degrés minimum pour l'application et 80% d'hygrométrie pour assurer une bonne efficacité du produit surtout sur les graminées dès que j'ai identifié ce créneau je prépare la tonne à eau pour pouvoir prélever avec mon pulvérisateur je traite à 188 hectares et je calcule le nombre de produits à mettre à l'hectare alors là pour le cas je vais traiter que les l'échant d'une parcelle et une autre parcelle en entier car il y a plus d'endantises sur toute la surface et après 15 jours plus tard on pourra voir les efficacités je vous mettrai des photos bientôt je vous et à bientôt je tenais à remercier les agri-youtubeurs surtout david forge gilles vk et thierry l'agriculteur d'aujourd'hui merci à vous Bonjour à tous, ici Vincent, je suis cultivateur en Nord-Charente. Aujourd'hui, je vais vous parler comment je désherbe le blé.